Alice est une chef de projet enthousiaste et dynamique. Elle fait preuve de leadership. Mais face à elle, voilà ce que pense l'équipe. Ce n'est pas simple d'animer une équipe projet et nous allons voir ensemble quelques grands principes. D'abord, créer une ambiance de travail positive par la collaboration, l'efficacité des réunions et les conditions de travail. Personne n'a envie de travailler sur un projet où les personnes ne se font pas confiance dans des réunions interminables tard le soir. Pour faire avancer son équipe, rien tel qu'une ambiance positive avec de l'écoute, parfois même avec de l'humour, même si vos réunions doivent rester des réunions de travail avant tout. On peut fixer dès le début les objectifs de la réunion et les règles du jeu, par exemple le fait que tous participent ou que seul l'ordre du jour est à l'ordre du jour. Ce sera plus facile ensuite, si quelqu'un mobilise la parole ou s'écarte du sujet, de rappeler ces règles données au départ. C'est aussi par souci d'organisation que le compte rendu sera synthétique et rappellera surtout le qui fait quoi pour la prochaine réunion. Il est important que les réunions commencent à l'heure et finissent à l'heure, car les participants ont d'autres obligations et doivent pouvoir s'organiser au niveau professionnel comme au niveau personnel. Bref, veiller aux conditions de travail, améliore la satisfaction de l'équipe. Le chef de projet est facilitateur, c'est-à-dire qu'il passe du rôle de celui qui sait et ordonne à celui qui écoute son équipe et coordonne les discussions et les actions pour qu'elles aboutissent à l'objectif. Voilà quelques synonymes de facilitateur. Et dans le cas d'Alice, notre chef de projet, nous pourrions aussi les mettre au féminin. Notre chef de projet, pour faciliter la prise de décision, pourra simplifier, aller à l'essentiel. Elle n'a pas à donner toutes les solutions au problème. D'ailleurs, ce n'est pas possible et c'est pour cela qu'on réunit une équipe d'experts. Elle fait avancer la réflexion en posant les bonnes questions, ce qui mène à une décision et à des actions acceptées par l'équipe. Elle reste objective, utilise des preuves, des chiffres, des exemples précis. Ainsi, elle aide l'équipe à sortir des suppositions, des opinions, en demandant des éléments concrets sur lesquels discuter. L'attitude de notre chef de projet est positive pour montrer que c'est possible, pour encourager chacun à s'exprimer et à faire. Et faciliter, c'est aussi être attentif à chacun, à vérifier que tout le monde dispose des informations, du temps et des ressources pour participer au projet. Et pour permettre à chacun de s'exprimer, rien de tel que de poser les bonnes questions. On pense souvent que pour obtenir des actions des personnes, il faut leur dire ce qu'elles ont à faire. Pourtant, il est bien plus efficace de leur poser des questions, de leur permettre de réfléchir et d'aboutir ou à la même conclusion que vous, ou à une autre conclusion construite en équipe qui sera donc bien plus pertinente. Et moi, en tant que participant à un projet, si je donne des idées et si je me sens écoutée, j'aurai bien plus envie ensuite de les mettre en action. Il est possible en face-à-face -face ou en réunion de commencer par les questions informatives dont l'objectif est de bien comprendre la situation. On peut S'appuyer sur des faits concrets, mais également questionner la personne sur ses opinions en tant qu'expert. Cela permet de désamorcer les résistances qui se seraient exprimées plus tard. Ensuite, les questions motivantes. Elles sont tournées vers le futur, ciblées sur le problème à résoudre. Et enfin, on peut questionner pour mettre en action. Il faut aussi savoir écouter. L'écoute active est une des composants de la considération individualisée dont nous avons parlé au sujet du manager transformationnel. Cette écoute active se voit dans l'attitude bienveillante, le regard, le sourire. Elle s'entend en ponctuant l'écoute pour montrer que l'on suit le discours, en disant « oui, tout à fait ». Et c'est particulièrement important au téléphone car c'est le seul indice qui montre que l'on écoute. Et à la fin, la reformulation, permet de montrer que l'on a bien compris et d'enchaîner sur une autre question pour faire avancer la réflexion. Cette technique de questionnement est très efficace en réunion puisqu'elle permet de poser des questions, de situation, par exemple, puis d'écouter, de reformuler et de faire avancer le débat vers des questions motivantes et des questions d'action. En synthèse, l'animation de l'équipe projet Passe par l'atmosphère de travail favorable, la facilitation et l'animation, en posant des bonnes questions. Voilà quelques conseils vous permettant d'améliorer vos pratiques personnelles. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour les lire plus en détail. Avant de conclure ce chapitre, quelques questions. Lors de votre dernière réunion de travail, pensez-vous que l'animateur a facilité la décision, la réflexion du groupe? Quels éléments pourraient-ils améliorer pour obtenir plus d'engagement des participants Vous rencontrez peut-être ou vous avez déjà rencontré des difficultés pour faire avancer un travail. Votre réaction a-t-elle été de vouloir convaincre en présentant votre point de vue ou plutôt de poser des questions pour permettre de faire évoluer le point de vue du groupe Préparez trois questions utiles dans cette situation. Une question informative pour clarifier la situation une question motivante, invitant à proposer des changements, et une question de mise en action. Comme Alice, vous savez maintenant mieux animer votre équipe projet. Alors, likez, partagez. Mais il y a encore d'autres pratiques pour faire passer une équipe projet à l'action. Alors, rendez-vous au prochain chapitre « Motiver l'équipe projet ».